Les hoplites sont des soldats athéniens. Ils défendent leur cité. Pour être hoplite, il faut avoir entre 18 et 20 ans, avoir accompli des services militaires et être un citoyen d'Athènes. Leurs armes offensives sont une lance de 2 mètres et une épée courte. Leurs armes défensives sont une, un casque en bronze et un bouclier rond et une cuirasse en bronze.